Salut, c'est Sébastien de la pépinière Tilipousse à Plévin, en Centre-Bretagne. Je me trouvais dans, dans mon hangar là, devant, devant quelques outils, et puis ça m'a donné envie de vous parler d'un truc. Je suis en train de réfléchir pour vous préparer une série de vidéos sur l'autonomie. Je vais l'intituler "Ma pépinière autonome" parce que c'est essentiellement autour de le, du sujet de la pépinière et l'autonomie de la pépinière dont j'ai envie de vous parler. Et donc je me trouvais dans mon hangar, à côté de deux symboles que j'ai ici de l'autonomie. Le hache un outil ancestral, un outil peut-être peut-être pas vieux comme le monde mais pas loin, qui permet de hacher, de faire des mulches, de faire des, des fourrages. Un outil manuel, un outil low-tech par excellence. Et puis en comparaison, ben juste à côté, je suis en train de me faire une installation solaire, ici. Et donc j'avais l'exact opposé du HPAI. Ici un outil technologique moderne, qui justement me permet de m'affranchir de l'énergie manuelle, pour pouvoir alimenter via l'électricité des outils euh, euh, électriques. Donc je trouvais ça rigolo, qu'il soit justement là, les deux au moment où, où j'avais envie de vous parler d'autonomie Alors cette vidéo aussi c'est juste introduction pour vous dire que euh, bah, attendez vous à voir des vidéos sur l'autonomie et pourquoi donc pourquoi justement ça je vais vous le dire euh, dans celle ci pourquoi je veux vous faire des vidéos sur l'autonomie tout simplement parce que c'est ce que moi je cherche à faire je cherche à euh, avoir une pépinière qui soit la plus autonome possible je cherche à dépendre le moins possible de, de l'extérieur. En tout cas, pas dépendre de choses qui pourraient me bloquer, euh, m'empêcher de produire. Et donc il y en a beaucoup, beaucoup des axes hein, autour d'une pépinière euh, à traiter pour euh, gérer l'autonomie. Il y en a certains qui vont être faciles, vous allez voir. Il y en a d'autres qui sont très compliqués, voire impossibles, euh, ou en tout cas, on n'a pas encore mis au point des solutions pour. Et ça sera, ça sera peut-être obligatoire de le faire par la force des choses, si on veut maintenir l'activité. Je parle « en euh, l'ensemble des pépiniéristes. Donc moi, je cherche à être résilient. Je cherche à être résilient face à, à, à des perturbations qu'il peut y avoir. Vous l'avez vu cette année, dans, dans le début de, de ma saison, il y avait une difficulté, par exemple, pour avoir des porte-grèves cette année. Eh bien... Faire face à cette perturbation-là et, et réussir à y faire face, surtout, c'est ce qu'on appelle la résilience. Et donc, quand on développe son autonomie par rapport à ça, on est plus résilient. Bref, l'autonomie, c'est un gros sujet. Il euh, y a plein de façons de le traiter sous différentes formes. Moi, je vais le traiter dans l'axe pépinière. Je veux continuer à produire des arbres, des arbustes fruitiers pendant très longtemps... Donc je me place dans une réflexion où je me dis, ok, dans allez, 10 ans, 20 ans, je ne veux plus pouvoir utiliser, euh, je ne veux plus utiliser tout ce qui peut être dérivé du pétrole, par exemple. Je ne veux pas dépendre d'outils euh, mécaniques que je ne saurais pas réparer. Je veux euh, comment dire, euh, avoir les intrants qu'il me faut pour maintenir la fertilité de mon sol. Je veux pouvoir vendre et communiquer tout ça de manière euh, la plus autonome possible. Donc, vous allez voir dans cette série, je vais traiter chaque point. La prochaine vidéo, ça sera pour vous faire un, un, un, un listing dégrossi de tous les axes autour de moi, pépiniériste, ma façon de pratiquer aujourd'hui. Tous ces axes... Euh, Comment dire, qui sont nécessaires pour produire, pour faire de la pépinière. Et du coup, bah, on prendra après chaque axe. Je suis dépendant. Je suis dépendant à quoi Comment je me libère de, de cette dépendance euh, Ou comment je la, je la limite Est-ce que je peux la limiter rapidement Est-ce que je vais être obligé de faire un gros travail pour y arriver Tout ça, voilà, c'est un gros, gros sujet. Euh, et c'est pour ça qu'il euh, me semble très, très intéressant de vous le partager. La deuxième raison, c'est parce qu'il y, <coughs> y a des vidéos, pas mal, hein, sur euh, qui traitent de l'autonomie. Il y en a énormément outre-Atlantique. C'est même hallucinant le nombre d'abonnés sur les chaînes YouTube euh, de gens qui parlent juste d'autonomie, euh, juste pour construire leur maison, par exemple. Euh, en France, il y en a beaucoup moins. Il y en a, bien sûr. Hein. Je, parle, euh, je pense notamment à ma ferme autonome. Euh, je, passe à des, je, par, je pense à des chaînes... Euh, euh, de survivalisme intelligent comme Vol West par exemple mais qui est pas français mais qui est francophone quand même euh, enfin qui est pas en France du moins euh, je pense euh, notamment à l'archipel qui parle beaucoup d'autonomie de, de, de, de, dans la plupart de ses vidéos qui ont qui ont été voir d'ailleurs qui ont fait des vidéos sur l'autonomie de enfin pas spécialement sur l'autonomie mais sur des pépinières mais du coup moi je trouve qu'il y a un gros gros manque sur bah, déjà la pépinière telles que moi je le fais déjà il y a très très peu de vidéos c'est pour ça que, que j'avais envie de vous les faire mais il y en a encore moins sur l'autonomie des pépinières voilà il y a beaucoup de monde qui veut se lancer en pépinière mais moi ce que je trouve pertinent c'est que votre pépinière soit le plus autonome possible plus vous allez être autonome bah, plus vous allez pouvoir gérer, gérer, avoir une activité rentable en fait au minimum certes vous allez peut-être y passer plus de temps mais vous aurez moins de stress parce que vous dépendrez de moins de choses et vous serez surtout capable de faire face à tous les, tous les aléas et tous les besoins surtout. Bref, je m'arrête là, vous l'avez compris après ce long monologue, euh, que bah pour savoir si ça peut vous intéresser, il faut mettre des commentaires. Voilà. Ça ne va pas remettre en question les vidéos que j'ai prévu de faire autour de la pépinière pure et dure sans spécialement parler d'autonomie. Là, je vais commencer à vous faire les vidéos sur le matériel. Et puis, les vidéos sur la communication. Donc, euh, la communi Alors, il y a l'étiquetage, bien sûr, que, dont je vais vous parler, mais il y a aussi la communication euh, pour la vente. Et le matériel. Donc ça, ça va venir, euh, voilà, pendant euh, tout l'été, vous allez avoir droit à ça, de juin, là, jusqu'à fin août minimum, vous allez avoir tout ça. Et en attendant, de temps en temps, je vais vous préparer une vidéo sur l'autonomie, si, tant est que ce soit un sujet qui vous intéresse. Voilà. Dans tous les cas, sachez que moi, je cherche à augmenter cette autonomie tout, tout le temps tous les ans enfin à chaque fois que je, je mets en place quelque chose je cherche à être le plus autonome possible pour justement euh, euh, m'améliorer à ce niveau là donc ça reste un sujet qui moi me tient à cœur, mais peut-être que ça ne vous intéresse pas et je peux le comprendre il n'y a aucun souci là dessus donc dites le moi simplement voilà je vous remercie euh, je vous dis bonne vidéo bonne bonne suite de Bon week-end du coup puisque la vidéo euh, sera disponible pour ce week-end. Euh, et puis, Kenavo, à l'échelle, à très bientôt. Salut